Nous allons apprendre ensemble à repérer un verbe. Pour démarrer, observe bien la vidéo suivante. Que fait le monsieur Il est en train de courir. Observe cette nouvelle vidéo. Que fait le monsieur Il est en train de couper. Je te montre une troisième vidéo. Que font les chiots Ils sont en train de dormir. Courir, couper, dormir sont des verbes. Ce sont des actions. On peut les mimer. Il en existe d'autres. Par exemple, rêver, éteindre. Lire, compter ou réfléchir. Nous allons maintenant trouver le verbe dans une phrase. Je vais te laisser quelques secondes pour lire cette première phrase. Je la relis. Il chante au micro. Que fait cette personne Essaye de te l'imaginer. Je t'aide un petit peu avec une image. Alors, que fait-il Il chante au micro. Chante, c'est le verbe. Il est en train de chanter. Ça, c'est le verbe à l'infinitif. Chante et chanter, ce sont les mêmes mots. Des verbes, l'un est conjugué, l'autre à l'infinitif. Nous allons faire un deuxième exemple. Je te laisse quelques secondes pour lire cette phrase. La dame éternue dans son mouchoir. Fais-toi une petite représentation dans ta tête. Qu'est-ce que tu pourrais mimer Je te montre une petite vidéo pour t'aider. Que fait-elle La dame éternue dans son mouchoir. Le verbe c'est donc éternue. Il est conjugué dans la phrase. Mais on pourrait le retrouver aussi à l'infinitif. Elle est en train d'éternuer. Éternue et éternuer sont les mêmes verbes. L'un est conjugué, l'autre à l'infinitif.